Ça fait partie de notre projet, faire de sorte qu'il y ait ici un sport multifonctionnel. Nous avons ce projet et nous espérons bien que dans les années à venir, nous pourrons réussir. Nous sommes en train de voir avec des partenaires internationaux, avec des partenaires nationaux avec le ministère de la Jeunesse, pour que celui-ci avoir tout ce dont il aura besoin en matière de sport. Parce que c'est le développement de notre commune. Quand on parle de développement, c'est dans tous les secteurs. On doit développer l'éducation, la santé, le sport, les infrastructures, la culture, l'environnement, tout ça. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Quand on fait un tournoi, c'est juste pour former des joueurs. On ne serait pas parce qu'il y a le trophée, le meilleur joueur. Je l'ai dit, descendez après. Les meilleurs joueurs pour former, 22 joueurs qui pourront faire des matchs amicaux et aller au but, pour, même aller au championnat en première ou deuxième division. Parce qu'il faut savoir progresser, Il n'avance pas. Nous sommes prêts, nous avons tenu un conseil municipal. Nous n'avons pas oublié le sport. Il y a des lignes qui sont sorties pour aider la jeunesse. dans tous les domaines du sport. Les navetans pour collaturer le terrain, pour faire tout ce que nous aurons besoin dans les domaines de sport.